Salut les rôlistes, on se retrouve pour RPG Day 2017. Question numéro 16, à l'inverse d'hier, quel jeu aimez-vous jouer tel quel euh, Alors j'aurais envie de répondre euh, Pandragon, euh, je parle de la version euh, des cartes là. Euh, Pandragon, c'est un jeu que j'ai jamais eu l'occasion de jouer en campagne. Euh, j'ai joué qu'une partie ou deux comme ça euh, sur euh, des campagnes qui allaient se lancer et qui ne se sont jamais lancées. Et c'est un jeu avec des règles euh, sans être. Si compliqué que ça, bon, il y en a pas mal, mais la plupart on les consulte entre deux entre deux parties puisqu'elles ne servent pas en cours de jeu. Euh, C'est un jeu avec voilà avec des règles de campagne avec des, des règles de gloire euh, qui sont qui sont vraiment passionnantes et que j'aurais adoré parce que j'ai pas eu l'occasion et euh, eh bien de les jouer telles quelles en entière. Donc euh, donc Pendragon et, euh, et d'autre part et euh, eh bien c'est des jeux comme, euh, comme l'Agence ou pirate qui ont des règles tellement simples euh, et posées et qui, qui marchent avec l'univers euh, bah, qu'on n'a aucune envie de, de les tweaker, de les modifier parce que, bah, parce que ça marche tout simplement. It just works. Voilà, voilà. C'était la question numéro 16 de RPG A Day 2017. On se retrouve dès demain. Ciao les relais